Dans l'information, il faut essayer d'apporter des solutions aussi. Faites concentrer sur les solutions et pas que sur les problèmes. En fait, je me donne cette responsabilité-là, d'apporter une information euh, qui fasse du bien à la santé mentale aussi et à la santé physique. Je me dis qu'est-ce que moi je peux apporter euh, aux générations futures aussi, parce que je suis aussi maman et c'est ça qui m'a euh, motivée. J'ai décidé de lancer une Web TV, une Web TV positive et inspirante, qui pose la question du bien-être fondamental. Donc, et à part ça, ça va. À part tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez être, comment vous voulez paraître, comment vous allez vraiment. J'ai décidé de donner la parole aux personnes inspirantes, de mettre en avant la résilience, de faire du journalisme positif. Bon, Light Notif, c'est vraiment l'inspiration, dans, dans toutes les formes. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir, à travers ces sujets, provoquer un petit déclic. Euh, pas qui va changer la vie, mais qui peut contribuer à changer notre regard euh, à ce moment-là. Et pourquoi pas euh, contribuer à changer, euh, à changer sa vie. Je me suis dit, mais je vais donner la parole à des gens qui peuvent aider les autres. Et je vais le faire euh, euh, via la vidéo parce que d'abord ça marche bien, la vidéo, hein. euh, ça répond à la technologie actuelle, et le web pour toucher un maximum de gens. C'est d'avoir des témoignages de gens qui me disent, écoutez, nous, euh, on n'a on plus de télé depuis des années, parce que ça nous plombe le moral, parce qu'il n'y a que des informations positives, et donc le fait que vous soyez, que vous, vous concentriez sur des choses qui marchent, qui fonctionnent, ou sur des gens qui... Euh, qui gardent le sourire malgré leur part d'ombre, euh, ça, ça m'aide. Ça, ça, ça c'est une grande satisfaction. J'ai des gens qui, qui nous écrivent en nous disant merci. Par exemple, j'ai pu faire un sujet euh, sur une, une dame qui avait subi des violences conjugales, et je pense que ça, ça reste euh, un sujet très tabou. Euh, et il y a des femmes qui se sont senties libérées par ce qu'avaient dit cette dame, parce qu'elles qu se sont reconnues et elles ont juste commenté la vidéo par le mot « Merci ». Et ça, ça, ça vaut de l'or parce qu'on n'a pas besoin de savoir pourquoi ils disent « Merci ». On se dit juste que Shuna Lambonda, pour ne pas la citer, à ce moment-là, a, a dit ce qu'il fallait, ce que la personne avait besoin d'entendre, pour, pour oser peut-être. Pour continuer à rêver, pour sortir d'une situation, pour se libérer, pour prendre elle-même une décision. Donc le résultat, c'est d'abord celui-là. C'est des, des mails au compte goutte de gens qui, qui, qui sont reconnaissants par rapport à ce qui se passe. Voilà beaucoup de rencontres, donc c'est d'abord personnel, c'est assez subjectif hein, les interviews que je fais aujourd'hui, puisque je me fais plaisir et je pense qu'on peut aussi partir de là, on le fait avec d'autant plus de passion et donc moi je, moi, je suis ravie de l'aventure. Parce que j'arrive à faire partie des gens qui apportent une part de solution ma ligne de conduite c'est le sens, c'est vraiment est-ce que je fais ça, est-ce que ce que je fais au jour le jour ça continue à avoir du sens pour moi, du sens pour les gens, du sens par rapport à ce que je peux apporter au monde de manière humble, hein, je dis ça évidemment, ça m'enrichit et j'ai l'impression de me lever le matin pour une bonne raison, pour faire quelque chose qui peut avoir du sens pour la collectivité, d'apporter ma pierre à l'édifice parce que je pense que c'est ça. Ce qui m'intéresse c'est vraiment qu'il y a un impact à notre niveau pour la collectivité, et donc euh, à ce niveau-là on n'est jamais totalement satisfait sinon on s'arrête euh, on a envie de, de, de, de se remettre en question tout le temps on a besoin de se remettre en question et puis euh, j'évalue aussi l'interactivité que je peux avoir avec les gens parce que c'est ça qui me motive c'est finalement être juste par rapport aux besoins aux attentes des gens pour que ça puisse vraiment être un déclic euh, qui va contribuer à, à changer leur vie. Ces capsules, ces vidéos qui font entre 5 et 8 minutes, euh, se partagent aujourd'hui, pour nous dans l'idéal, comme un bon petit livre en fait. Regarde cette interview, ça va te faire du bien. Donc elle s'adresse évidemment aux gens qui traversent des choses difficiles, qui peuvent tout d'un coup être consolés, réconfortés dans ce qu'ils ressentent aussi, euh, confortés aussi dans, dans leur colère et se dire mais finalement euh, je ne suis pas seule à traverser ces choses-là et qu'est-ce que je peux faire Ou euh, ces personnes peuvent avoir des réponses à ce qu'ils ressentent. Euh, donc elles s'adressent à ces gens-là mais pas que elles s'adressent aussi au grand public qui peut-être ne se sent pas du tout concerné par ces sujets. C'est pour ça qu'on aime bien euh, faire des sujets sur la vie quotidienne pour toucher vraiment euh, tout type de personnes. C'est des sujets intergénérationnels et qui, touchent, euh, qui, qui peuvent nous concerner tous et donc pour que, pour, qu se dise, pour que ça les aide un jour, si ça ne les aide pas tout de suite, pour que ça puisse les aider un jour en tout cas. Le fait d'informer avant d'être un métier, c'est un, un droit. On a le droit de savoir ce qui se passe, les gens ont le droit de savoir ce qui se passe. Et donc je ne suis pas en colère quand il y a des sujets, <coughs> Pardon, quand il y a des sujets qui traite sur l'information euh, quelle qu'elle soit et si elle est, elle, est, elle est dramatique mais il faut dire aux gens ce qui se passe. Par contre ce qui, ce qui me heurte un peu plus c'est la façon dont ça va être traité. Si on va chercher le, justement les petites choses les plus graves parce que euh, l'être humain est un peu schizophrène et on, on demande de l'information positive mais on sait que l'information négative fait vendre et donc finalement on va vraiment chercher les petites euh, les petites pépites, les, les, les exclusivités, les, et les, les informations très people, les informations qui sont complètement euh, irrespectueux de la vie privée des gens. Euh, je pense que ça, ça n'a pas sa place euh, dans le journalisme. C'est qu'il faut rester objectif, finalement, il faut rester neutre. Euh, et ça, c'est la base d'un journalisme professionnel. Et ce qui me heurte dans l'information d'aujourd'hui, c'est ça. On a tendance à, à aller des fois sur des terrains qui ne répondent pas tellement à, à ce qu'on a voulu faire. Et là, je reviens à la question du sens de tout à l'heure. C'est tout le temps se rappeler que, non, pourquoi est-ce que je fais ça euh, ça, aujourd'hui, un an après, pas au début. Au début, j'étais très... Euh, euh, j'étais pas moins motivée, mais j'avais une vision très claire. Mais la difficulté, c'est de ne pas se perdre, en fait. C'est de continuer à faire ça de manière juste et de rester cohérent. Cohérent, du début jusqu'à la fin. Euh, donc de continuer à le faire pour les autres et pas pour soi. Ça, c'est une difficulté, très honnêtement. Euh, une autre difficulté, c'est peut-être le regard du marché, entre guillemets, de manière générale. C'est qu'aujourd'hui, on a tendance à nous mettre dans une case. Euh, on est un peu les altermondialistes de la presse, en fait. C'est qu'on apporte une, une information alternative, différente, qui parle à une part de la population, mais pas à tout le monde. Et moi, mon, le challenge que je me fixe, c'est que ce soit une information qui touche tout le monde, qui, encore une fois, soit complémentaire par rapport aux autres choses, mais elle doit pouvoir toucher tout le monde. Et on n'est pas juste en train de se parler entre nous, juste en train de parler aux gens qui, euh, euh, au quotidien, essayent de, euh, de, de changer leur comportement par rapport à l'environnement, par rapport à la consommation, par rapport... et donc ils veulent consommer aussi une information différente. Moi, c'est une difficulté, c'est qu'on a tendance à nous mettre dans cette case-là. On parle aux gens qui sont prêts à entendre ça. Moi, je ne veux pas parler qu'à ces personnes-là. Je veux vraiment parler à tout le monde. Je me fais plaisir, c'est subjectif, finalement. C'est vraiment subjectif. Je ne vais pas voir quelqu'un parce qu'elle a vécu un drame. Quoique résilience, ça peut être aussi un obstacle, ça peut être... Ça... Non, il ne faut pas avoir vécu un drame pour passer dans l'émission. Je refuse cette étiquette parce que je serais, ce serait dommage de se passer de gens qui peuvent véritablement être inspirants pour les autres, sous prétexte qu'ils n'ont pas vécu une maladie. Euh, voilà, c est, c est, Non, c'est trop réducteur. C'est vrai que j'aime beaucoup la résilience parce que les gens qui sont passés par ça, par quelque chose de difficile ou en espèce de, de saut de conscience. En tout cas, ils se recentrent sur l'essentiel. Et donc, je pense que ça, c'est instructeur. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui, qui, à qui je tends le, le micro parce que d'abord, ils ont des choses à dire, et ça, c'est important. Euh, parce qu'ils sont passés à l'acte peut-être et que ça peut être inspirant pour les autres. Et c'est pour ça que j'aime autant euh, les réseaux sociaux, j'aime autant le fait que les gens puissent laisser des commentaires, euh, qu'ils puissent m'envoyer un message à tout moment, pour qu'on euh, ajuste aussi le message. Euh, c'est pour ça que j'ai fait aussi une campagne de crowdfunding, pour que les gens puissent participer aussi à ce qu'ils voient. Et donc j'ai invité les gens à, à participer financièrement à ce qu'ils voulaient voir, mais aussi à les voter pour ce qu'ils voulaient voir. J'aurais envie de dire fonce, fonce, fais-le. Euh, moi j'ai tendance à, euh, dès que je vois quelqu'un qui a une initiative comparable, similaire à Véro TV, à directement l'appeler et lui dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que plus on sera nombreux, mieux ce sera, plus on aura euh, de l'impact par rapport au message qu'on veut faire passer. Donc euh, la première chose que je dirais c'est fais-le, euh, ensuite euh, sache pourquoi tu le fais, hein? pose-toi les bonnes questions par rapport à pourquoi je veux faire ça, et puis il y a le comment, et mon côté euh, orienté résultat dirait aussi euh, sache ce qui existe déjà, euh, pas pour te positionner de manière concurrentielle, mais pour justement euh, faire des partenariats de façon à apporter un plus euh, sur le marché. Euh, c'est moins intéressant de faire un média comme celui-là pour faire exactement ce que fait l'autre. Et donc, moi, j'ai encore le réflexe euh, journalistique d'aller voir, euh, est-ce qu'on passe à l'acte à fait telle personne Parce que si cette personne a déjà répondu et a répondu de manière euh, très euh, euh, explicite, il n'y a aucune raison que VéroTV y aille parce que qu'est-ce que je vais apporter de plus par rapport à ce qu'elle a déjà pu dire Donc, euh, je pense que le challenge, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que à, grâce à ma ligne éditoriale, qu'est-ce qui va être le plus euh, de, de Véro TV Et donc, ça, je pense que c'est important. Il faut apporter un plus. Il ne faut pas être concurrentiel, mais il faut apporter un plus. Donc, j'aurais. Ce, ça, ce serait, ce serait mon conseil. Mais vraiment, le conseil, c'est de le faire. C'est de le faire. On en a besoin. On en a besoin. Et par rapport au public, j'ai envie de leur dire continuez à regarder vos télés. Ne l'éteignez pas. Continuez à vous informer. Continuez à lire le journal. Le journal papier, surtout, ils en ont besoin. Continuez à lire le journal. Mais. Faites ce que la technologie nous invite à faire, faire aujourd'hui, c'est-à-dire varier vos sources. Donnez-vous, laissez-vous le droit de critiquer, d'analyser l'information euh, qu'on qu qu vous donne, parce qu'on n'est pas là juste pour boire et manger euh, euh, les paroles de la presse. L'esprit critique, on, on, doit, euh, on doit le garder.